Le populage des marais, au grand bouquet de fleurs d'un jaune éclatant, pousse dans les milieux humides. Cette plante demande plusieurs années avant de fleurir, mais elle pourrait vivre au moins une cinquantaine d'années si elle n'était pas récoltée sans scrupule dans son milieu naturel. On croyait autrefois qu'elle conjurait les sortilèges amoureux et chassait les sorcières.